J'ai découvert euh, l'œuvre d'Amandine Ourouti à la galerie Arts Factory en mars 2018, euh, le jour euh, du vernissage de son expo The Party". Euh, J'en avais été informé euh, à l'époque par les réseaux sociaux et j'avais vu euh, des images euh, d'Amandine Ourouti qui m'avaient beaucoup frappé. Ça m'avait beaucoup frappé. Euh, au point que j'avais noté la date et que je m'étais dit je vais aller voir je vais je vais aller voir euh, ce vernissage ça ne m'arrive pas si souvent euh, ça, je devrais faire ça plus souvent parce que c'est une bonne pratique mais enfin c'est assez rare que je sois aussi frappé par une œuvre que j'ai été frappé cette fois-ci c'est des images qui sont extrêmement détaillées euh, avec des nuances de gris euh, incroyables euh, et euh, des fois des détails de plis ou des euh, des, des, des, ombres, des ombres portées qui sont d'une densité, d'une complexité, d'une subtilité folle, et tout ça avec cette incroyable cohérence thématique, on va dire, qui traversait en tout cas toute l'expo, qui n'était que des fêtes d'enfants avec des figures qui étaient des figures soit d'enfants, d'enfants masqués souvent, avec des masques qui sont des truffes de chiens, soit de figures de monstres, des monstres qui sont tirés, on va dire, de la culture enfantine ou populaire des 40, 50 dernières années. Tout ça mêlé avec des petits détails qui viennent, eux, de la peinture classique ou de la peinture moderne euh, et dans un univers qui est un univers proprement, on va dire, de récits d'horreur ou de récits fantastiques. On s'est rencontrés à l'occasion de ma dernière expo solo à Paris. Et, euh, et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, Pacom était encore sur Facebook. Il avait écrit, le lendemain, en fait, il était venu le jour du vernissage, on s'était parlé très rapidement. Et le lendemain, il avait écrit un petit texte euh, qu'il avait mis sur Facebook et qui était, qui était super. Et qui finalement se retrouvait être un peu l'embryon de, de ce qu'il a écrit par la suite pour ce livre. Et, euh, et du coup, je l'avais remercié parce que c'était vraiment, c'était très juste en fait. Et voilà, c'était un texte vraiment très... Très chouette. Et euh, plus tard, en fait, du coup deux ans plus tard, donc Sylvain des éditions de l'Église qui connaissait pas comme, euh, voilà, et qui me connaissait depuis, euh, depuis longtemps, parce qu'on depuis longtemps, et, euh, et du coup a eu l'idée euh, de, nous, de nous faire travailler ensemble en se disant bah, c'est l'occasion ou jamais et vu qu'ils étaient dans une espèce de logique d'avoir de, des nouveaux projets pour sa maison d'édition, hein, c'est lui qui a lancé en fait cette idée-là, et du coup tout le monde était partant. Fondamentalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange entre d'un côté euh, des éléments... Euh, factuel, euh, qui venait des conversations que j'avais eues avec Amandine euh, pour mieux connaître son parcours, ses influences, et discuter de ça avec elle, et de l'autre côté, ce que moi j'y voyais, et donc tout ce à quoi ça me renvoyait, euh, d'un imaginaire qui part avec toute la dimension du carnavalesque ou la, la dimension folklorique, et qui voyage jusqu'au au cinéma fantastique. Bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, Pacom avait vu les images, je pense qu'il a vu la majorité des images produites, en tout cas les plus récentes, euh, parce, que, parce que du coup, le précédent bouquin, enfin, les précédents bouquins, c'était des bouquins que d'images. Donc, il les avait. Je lui ai envoyé les nouvelles choses, en fait, du coup, des nouveaux dessins qui sont un peu plus... Euh, comment Dire enfin, pas minimaliste parce que c'est pas le mot, mais un peu plus aéré, on va dire. <rire> mais euh, voilà le, la nouvelle phase de dessin. Et du coup, lui s'est retrouvé avec tout ça en main, qu'il a regardé. On a discuté ensuite de choses et d'autres. On avait fait une espèce de petite conférence, juste tout, enfin de visioconférence, juste tous les deux. Euh, voilà pour en discuter. Et après, euh, il, il, il s'est mis à écrire et il a écrit euh, tout ça finalement. Euh, voilà, relativement vite et ensuite ben, on a travaillé donc, un, peu tous, on était un peu tous sur la maquette et tout ça. Euh, voilà. Et donc on a construit le truc euh, de façon assez naturelle en fait. Euh, Amandine routines n'a pas cessé de, de trouver des nouvelles idées dans ces images et de faire des choses qui, qui étaient encore plus surprenantes, toujours réinventées au sein d'un univers qui est pourtant très cohérent, arrive à, à aller plus loin dans euh, des formes, on va dire, de métal, des formes qui sont liées aussi aux montagnes, donc aux détails et à l'infini des il, il y a peu d'artistes qui sont capables de faire ça. Moi, j'en connais deux de contemporains qui me donnent cette même impression de ce n'est pas possible, comment ils ont fait. C'est Kilofer et Amandine Oouti. Euh, J'adore d'autres artistes, mais c'est pas pour les mêmes... On va dire que ça ne joue pas sur les mêmes types aussi de de sentiments, de vertige. Il y a quelque chose de vertigineux dans euh, le fait de découvrir des dessins où on se dit que ce n'est pas possible de les faire, qu'il y a quelque chose de viscéralement impossible. Amandine Urruti, c'est une dessinatrice impossible. C'est-à-dire, normalement, où, euh, enfin, tout être humain n'est pas capable... Enfin, les êtres humains ne sont pas capables de ça. Ils ne sont pas capables d'arriver de, de, à ces nuances de lumière, de draper d'ombre, c'est pas pour rien. Alors, dans tout le livre, il y a euh, un passage, dans le livre, il y a un passage sur euh, euh, l'amour que Amandine Routi porte à la peinture de Ingres. Bon, alors ça, c'est assez rare. Hein. Euh, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant sur toutes les questions, justement, de, de draper et euh, l'articulation étrange entre. Euh, ce qui est de l'ordre du détail infaisable normalement par la main humaine, et de l'autre côté, euh, les bizarreries de proportion ou les aberrations de proportion qu'un enfant même devrait être capable de reconnaître.